Pour définir le potentiel créé par une charge ponctuelle, on va rapprocher la définition du potentiel électrique que l'on a vu précédemment avec le calcul de la circulation du champ pour une charge ponctuelle. On a donc écrit que la circulation A de AB de E, le champ électrostatique, c'est l'intégrale de AB de E scalaire dL, et on obtient VA-VB, cette expression étant équivalente à E égale moins grade de V. Rappelons-nous que, ici, nous avons l'intégrale de A à B, et que le premier potentiel qui apparaît, c'est bien A, puis ensuite B. Ceci vient de l'existence du moins dans la relation E égale moins grade de V. Et on se rappelle que ce moins est une convention qui vient de la conservation de l'énergie. On a donc calculé la circulation du champ électrostatique pour une charge ponctuelle, et on a obtenu la chose suivante, Q sur 4 pi de 0 Facteur de 1 sur RA moins 1 sur RB. Et bien si on identifie les deux relations, on voit que le potentiel en A pour la charge ponctuelle c'est Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur RA et que le potentiel en B vaut Q sur 4 pi epsilon 0, 1 sur RB. On va donc pouvoir définir le potentiel en un point M de l'espace, V2M égale Q sur 4 pi epsilon 0 fois 1 sur R et on se rappelle que le potentiel comme l'énergie potentielle est définie à une constante près, donc on va rajouter une constante. Voici le potentiel créé par une charge ponctuelle. Cette charge par exemple est en P. Et on regarde le potentiel électrique en un point M de l'espace. Quelle différence entre le potentiel électrique et le champ créé par la charge Eh bien on voit déjà que ce potentiel varie en 1 sur R et non en 1 sur R2. Deuxième différence, flagrante, essentielle, le champ est un vecteur alors que le potentiel électrique est un scalaire. Donc a priori, il est plus facile à déterminer puisqu'il n'y a pas trois composantes à gérer. Et enfin, le potentiel électrique est défini à une constante près, qu'il faut fixer avec une référence. Les expressions du champ électrostatique créé par une charge ponctuelle et du potentiel électrique créé sont proches. On peut donc facilement obtenir le potentiel créé par une distribution discrète de charge en se basant sur celle du champ électrostatique créé par cette même distribution. Pour un potentiel, en un point M de l'espace, on va avoir Vm qui va être égal à la somme de I égale 1 à N de Qi sur 4pi epsilon 0 Pim plus constante. On cherche ici le potentiel électrique en un point M Créé par un ensemble de charges QI, discrètes. Et donc, les charges se situent en PI. Et donc ici, apparaissent les distances PIM. Et on rajoute la constante qui est définie par rapport à la référence que l'on prendra. On peut d'ailleurs tout de suite dire que l'on a tendance à prendre cette référence des potentiels à l'infini, c'est-à-dire V de R, la distance qui tend vers l'infini, qui est égale à 0. En effet, puisque ici, PIM est au dénominateur, Lorsque ce Pim tend vers l'infini, eh le potentiel tend vers 0. Quand on se situe à l'infini d'une charge, eh bien son influence électrique est nulle. On écrira donc ceci, on barre la constante, car V quand Pim tend vers l'infini vaut 0. Que se passe-t-il pour les distributions continues de charge Eh bien, On va voir pour une distribution linéique, V de m, qui va être égal à l'intégrale sur la ligne, de lambda dl sur 4pi epsilon 0 fois PM plus constante. Et de la même manière, cette constante disparaîtra avec la même expression que précédemment pour la référence des potentiels. Pour une distribution surfacique, on va avoir V2M égale l'intégrale double sur S de sigma dS sur 4pi epsilon 0 PM plus constante, et enfin pour une distribution volumique, V de m égale triple intégrale sur le volume taux de Rho des taux sur 4 pi ε 0 Pm plus constante. Et on fera la même simplification pour la constante. Nous voyons que les intégrales pour le calcul du potentiel électrique ressemblent à celles qu'on a obtenues pour le calcul du champ électrique. Donc les histoires de définition et continuité du potentiel vont être à peu près similaires pour le calcul du potentiel que celle pour le calcul du champ électrique. Et enfin, simplification des intégrales, eh bien, comme le potentiel est un champ scalaire, nous aurons juste besoin d'étudier les invariances avant de se lancer dans le calcul potentiel électrique. En effet, avec certaines distributions, il sera plus facile de calculer un potentiel électrostatique, et ensuite de remonter au champ avec la relation E égale moins grade de V. Pourquoi plus simple de calculer un potentiel, puisque ici nous avons affaire à un scalaire et non à un vecteur. Donc il y a moins de paramètres à gérer pour calculer ce potentiel électrostatique. Nous sommes maintenant au paragraphe 5 pour parler des surfaces équipotentielles. Sur le schéma présenté ci-dessous, qui représente deux charges positives, nous avons à la fois les lignes de champ en bleu, et les surfaces équipotentielles en pointillés en jaune. Grâce à ces surfaces équipotentielles, on peut se représenter encore mieux l'état électrostatique de l'espace autour, par exemple, de deux charges positives. Définissons tout d'abord ces surfaces équipotentielles, avant d'en décrire les propriétés. Une surface équipotentielle, c'est l'ensemble des points pour lesquels la valeur du potentiel électrique est la même. Donc, par exemple, ici, nous avons un potentiel électrique qui vaut une certaine valeur et eh bien sur toute la surface ici nous avons la même valeur du potentiel et si on prend une autre équipotentielle nous avons une autre valeur de potentiel nous parlons de surface équipotentielle alors que nous voyons ici des lignes sur le plan mais il faut voir le schéma en trois dimensions si on se déplace en trois dimensions autour des charges positives on verra des surfaces qui sont volumiques imaginons ici la surface équipotentielle qui est présentée ici à l'extérieur et eh bien elle est quasi circulaire sur le plan, et eh bien si on la voit en trois dimensions, on aura une quasi sphère, donc une surface sphérique, autour des deux charges positives, et c'est sur cette surface sphérique que le potentiel sera identique en tout point de la surface. On peut d'après cette figure parler des deux propriétés des surfaces équipotentielles. La première, et on le voit, c'est que les surfaces équipotentielles sont perpendiculaires en tout point aux lignes de champ on rappelle les lignes de champ sont en bleu, et bien à chaque intersection entre la ligne de champ et la surface équipotentielle, nous avons un angle droit. Donc la première propriété est les surfaces équipotentielles sont perpendiculaires aux lignes de champ. Nous allons le démontrer juste après. La deuxième propriété vient de la relation fondamentale de l'électrostatique, qui s'écrit E égale moins grade de V, et ce signe moins, qui apparaît ici, signifie que le champ est dirigé suivant les potentiels décroissants, suivant les potentiels donc les potentiels électriques décroissants. Cela signifie que nous avons ici un champ électrique qui va s'amenuiser au fur et à mesure qu'on s'éloigne et que du coup les potentiels électriques ici vont décroître. Là quand on est proche des charges et eh bien le potentiel est élevé et puis plus on s'éloigne, et moins ce potentiel est élevé, donc ligne de champ suivant les potentiels décroissants, et le champ électrique également. On peut noter, si par exemple ici on a le potentiel V1, et eh bien ici on aura le potentiel V2 inférieur à V1. Comment démontrer que les surfaces équipotentielles sont forcément perpendiculaires aux lignes de champ Et eh bien on va se placer en coordonnées cartésiennes les plus simples, et on imagine que l'on se déplace infinitésimalement, le long d'une surface équipotentielle. Que vaut en coordonnées cartésiennes l'élément infinitésimal de longueur dL On a donc dL qui est égal à dx, ux, plus dy, uy, plus dz, uz. D'autre part, on a la relation fondamentale de l'électrostatique, e égale moins grade de v, et on sait que le gradient s'écrit moins dv sur dx, ux, moins dv sur dy, uy, moins dv sur dz, uz. Donc le moins vient bien sûr du moins qui est ici. Le gradient sinon est positif. Eh bien, si on fait le produit scalaire de E scalaire dL, on a théoriquement un produit compliqué, puisque ici on a trois termes qui vont être multipliés par trois termes mais on a les vecteurs unitaires ux, y et uz, et on sait que si on fait le produit scalaire de ux scalaire ux, on va obtenir 1, comme uy scalaire uy et uz scalaire uz, et que si on fait ux scalaire uy ou ux scalaire uz, on va obtenir 0, puisque les vecteurs sont perpendiculaires. Ainsi, le e scalaire dl va avoir une expression plus simple, qui est « moins d rond v sur d rond x, dx, moins d rond v sur d rond y, dy, moins des ronds v sur des ronds z, des z. Et ceci est exactement la définition de la différentielle du potentiel électrique. Mais on a dit qu'on se déplaçait sur une surface équipotentielle, que donc dL c'était le long d'une surface équipotentielle, et ainsi, et eh bien, le long d'une surface équipotentielle, la différentielle de v est forcément égale à 0. Ainsi, e scalaire dL est égal à 0, et eh bien, le produit scalaire de deux vecteurs qui est nul implique que les deux vecteurs sont perpendiculaires entre eux. Voilà cette première propriété des surfaces équipotentielles qui est démontrée. La deuxième n'est pas à démontrer puisque le E égale moins grade de V dit bien que le champ est dirigé suivant les potentiels décroissants.